Bonjour Patemboche. Bonjour Sabine. Voilà Patemboche, vous êtes analyste politique. D'abord, parlons euh, du Giga Meeting de Yewe Askanui au Parcelles Asseni. Que peut-on mm -hmm. tirer de ce rassemblement ben, Il a rassemblé, autant qu'il a rassemblé à Kermasar autant qu'il a rassemblé à Mbaké, même s'il ne s'est pas tenu à Mbaké, il a rassemblé comme il rassemble toujours. D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut tirer de ce rassemblement euh, Il a traduit la force incontestable d'Ousmane Senghor ou bien bon, Vous savez, euh, aujourd'hui euh, rassembler les gens autour de soi est très facile vous avez vu le président Assyou vous avez vu le président à Kaurak, à Thiers qu'est-ce qu'on peut dire, la force de Maki ou la force d'Ousmane Sonko? appeler les gens et mobiliser les gens, quelles que soient les conditions et les moyens mis en, en œuvre est très facile, vous avez bien vu Thiers et Seyou ont fait autant que, que Massar et que Parcelassin donc soyons un peu plus objectif mm -hmm. Et reconnaissons que chacun peut mobiliser quand on veut. Donc, Donc vous voulez dire, euh, Mouchemboïde, que voilà, cette mobilisation n'a rien à voir avec l'électorat, ou bien Vous savez, moi j'ai un peu peur de l'électorat. Oui. Quand euh, à 60%, ils refusent d'aller voter. et euh, Ils se manifestent parce qu'à ce rythme-là, comme je l'ai dit, il quelque part il y a une semaine. Abdiouf serait encore là, Abdoulayeouad serait encore là. Vous savez, les manifestations sont très importantes, mais le, le vote est très, très poursuivi. Il, il y a 60% d'abstention. Euh, vous avez vu en 2022, aussi bien aux législatives qu'aux municipales, une, une abstention record contre laquelle le pouvoir réfléchit, depuis Abdou Diouf d'ailleurs, parce que cette abstention-là, qui est partie de 30 à 60%, démontre un peu qu'au fond, si on s'amuse pendant la campagne, on ne va pas vers l'isoloir. Donc faut, faut on peut se méfier aussi des, des foules. D'accord. Aminata Touré a été l'invité qui a surpris tout le monde. Euh, que vous inspire ces retrouvailles entre Ousmane Sonko et Aminata Touré Mais Vous savez, ces, ces retrouvailles sont d'une importance politique aussi bien pour l'un que pour l'autre. Euh, Ousmane, c'est comme un, un peu le, le maître Ouad. Euh, depuis 1974, c'est une locomotive. Et il vaut mieux euh, euh, s'accrocher, se faire wagon et s'accrocher. Comment analysez-vous euh, les manifestations de Yéhi euh, ce 15 et 16 mars euh, Ce 16 mars, cela va coïncider avec euh, le procès entre Mambégnan et Ousmane Sonko. D'abord, comment analyser les manifestations de Yéhi ce 15 et 16 mars mais et bien, parce que c'est une activité politique comme une autre, de mobiliser et de dire aux gens d'en face, écoutez, voyez, voici la force que je représente et mmh. que je ne suis pas un petit mamadou sur l'échiquier politique sénégalais. Que ce soit le 14, le 15 ou le 16, euh, les gens marcheront, manifesteront, mais c'est son coup tout seul qui se présentera devant le juge parce que celui qui, qui a dit, et il n'avait pas appelé les gens pour dire il n'avait pas appelé les gens pour aller, parce que ça, au fond, la manifestation du 16 est juste euh, une avant-première une, une avant mmh. pour euh, le, le procès le plus important, contre lequel euh, euh, Sanko veut s'opposer. Et il fait tout pour s'y opposer, quitte à, à se faire arrêter pour éviter le procès. Mais il ira en cours mmh. Donc vous voulez dire que Ousmane Sonko est en train d'utiliser les jeunes, ses euh, militants pour ne pas répondre à la justice. Non, toute façon, il dira tout seul. Vous pouvez sortir, euh, manifester, le retenir, euh, mais il se présentera tout seul devant le juge, parce qu'il est tout seul à avoir dit. Il a dit des choses, et le 2 euh, février, il avait dit qu'il savait où il allait en plein jour, et qu'il n'avait pas besoin qu'on l'accompagne. Oui. S'il veut 3 millions d'individus, c'est peut-être parce qu'il sent que les choses commencent à être un peu plus sérieuses et que, bon... Euh, maintenant, si les gens cassent parce qu'il est condamné, il est justiciable. Et, et, et, et il est en face d'un autre justiciable qui s'est senti diffamé, qui s'est senti déshonoré et qui a porté plainte. Je pense que c'est a priori qu'on aurait pu s'amuser à dire Mamoud Diallo a fait, Nya a fait, c'est tel qu'il a dit, et oui. se faire démentir. Bon, ça fait aussi un peu. Ousmane, la réponse de Benno Bokoyakar contre Yehu Ascanoui, qu'est-ce que vous pensez de ça euh, Benno aucune... Bokoyakar pense... qui compte faire face, voilà, à, non, non, chacun, à la question savez. Yehu oui. Vous savez, Benno déroule, Yehu déroule. Oui. C'est vrai que parfois Benno a l'impression de, de réagir a posteriori et de ne pas être original dans sa démarche. Mais euh, qu'un groupe politique mène une activité politique, euh, je pense que c'est comme euh, dire pourquoi euh, l'autre fait sa campagne, ça s'est tourné, ça fait de la campagne, il y a quand même un calendrier républicain, il y a quand même un calendrier d'activité. Et, et Ce calendrier d'activité, bon, il est appliqué, aussi bien dans un sens que dans un autre. Euh, revenons au, au retrouvailles de, de Mimi Touré et, et son co. Est-ce que son convoi aujourd'hui, il est, il est entouré par les gens du système qu'il combattait euh, Est-ce qu'il n'est pas en train de perdre sa crédibilité en fait, euh, Patimboch Non, il est, il est en train de faire de la politique. C'est-à-dire que ceux qui m'ont combattu hier je reconnaissent je aujourd'hui ma valeur et viennent vers moi. Véritablement, je pense que c'est un bon signe politique. Mais qu est que, quelle est la sincérité de ceux qui l'entourent Moi, je, à sa place, moi, je me méfierais un peu euh, de ceux qui m'entourent parce que, bon, vous savez ce que c'est qu'en politique, il ne faut jamais juger de rien. D'accord. Donc, il, il, il, euh, il gagne peut-être euh, des points et... Avec Mimi Touré, on peut dire ça non, pas, pas beaucoup. pas beaucoup, Parce que vous savez, quand euh, euh, les populations refusent d'aller dans l'urne, c'est peut-être parce qu'elles sont déçues par les hommes. Et on peut s'amuser avec ces hommes-là pendant une campagne. On peut s'amuser, aller euh, à, à Capes, on peut aller à Kermassar, on peut aller à Mbaké. À la limite, on peut même casser ou perdre sa vie, comme on dit, mais ne pas aller voter, parce qu'au fond, on ne leur fait pas conscience. Ils démontrent d'ailleurs, par euh, leurs prestations, comme euh, les deux cas que vous venez de citer, que bon, véritablement, ces hommes-là, et ces femmes d'ailleurs, Okay. <rire> Élection présidentielle de 2024, euh, euh, le Parti démocratique sénégalais prépare la venue de Vade, fils euh, Karim Aïssa Vade. Est-ce que ce n'est pas trop tard euh, pour vous Non, il n'y a jamais trop tard. Il faut jamais tuer. Si c'était trop tard, Maki ne serait pas en 2012. Si c'était trop tard, Wad ne le serait pas, après 27 ans. Oui. Si c'était trop tard, Mitterrand ne le serait pas. Il ne faut jamais jurer, il ne faut jamais jurer, insulter l'avenir, comme on dit, mm -hmm. surtout en, en politique. Euh, il y a une situation qui est là, comme a dit Major euh, avant-hier, elle peut changer en fonction de et la position de l'individu pour changer en fonction de l'évolution de la situation il le dit de Maki pourquoi ne pas le dire aussi de, de Karim Meissouad euh, pour vous euh, quels sont les enjeux de cette élection de 2024 il n'y a pas d'enjeu particulier ah bon. on, va, on va faire acte de candidature on va accepter les candidatures on va euh, faire la campagne on va aller vers les élections ce qu'il faut savoir, c'est que ce ne sont pas les Sall, oui. euh, Karim ou autres qui vont déterminer. Sinon, Ousmane euh, euh, ou Moussa Fagnas auraient pu être président en 2012. Personne n'avait vu venir parce que les populations aussi ont, ont leur héros et ces populations prennent en compte certaines considérations d'honneur et de valeur qu'elle euh, projette sur quelqu'un et euh, elle encadre jusqu'à qui C'est comme ça que Macky est devenu en 2012 président. D'accord. Et président Ousmane Sonko euh, déclare euh, qu'on ne peut pas faire euh, une élection présidentielle en 2024 sans lui. Il a fait ses Oui, mais quand ça euh, là, euh, sans lui, c'est-à-dire c'est lui tout seul. Oui. Parce que celui-ci qui sera candidat. Il ne sera pas candidat avec euh, euh, les foules de Kermassar, les foules de euh, d'Akapes oui. ou les foules de Mbaké. Il sera président tout seul. Quand il est président tout seul, il s'assume tout seul. Quand on s'assume tout seul, on, on évite de se mettre en mal par rapport à soi-même et par rapport aux autres. Parce que s'il a des droits, les autres aussi en ah non Mambéna si Mamaya se sent offensé et qu'il porte plainte, et si, et comme on le sent, Ousmane euh, euh, euh, euh, Sonko est dans l'impossibilité de reproduire ses preuves, voici les condamnés, il faudrait qu'il l'accepte. Euh, dernière question. Est-ce qu'on peut s'attendre pire que le 23 juin euh, si euh, Macky Sall pose une troisième candidature? Mais non, on, va, on, va, on fera comme le 23 juin, ça dépendra. Maintenant, si les populations sont aussi déterminées qu'en 2011, c'est bon. Si elles ne le sont pas, tant pis. Bon, si elles se disent qu'au fond, après après tout, euh, tous ces politiciens se valent. Et quand maquis vaut mieux qu'on s'en <rire> on y peut rien. Voilà, Patemboj, oui. Baud, je vous remercie pour la disponibilité. Ah oui? Je vous en prie, ça va être quand vous voulez. Voilà, et je rappelle que Patemboj, vous êtes analyste politique. Analyste politique.